On enchaîne avec une news justement sur euh, UFL qui a annoncé leur euh, cinquième ou sixième club partenaire, je ne sais plus. Bon, a, le dernier c'était Monaco et là c'est Besiktas, le club turc. On va regarder le petit trailer. Ils savent faire des trailers UFL, hein. ça on va dire le contraire. Ils savent faire. Hein. Et euh... vu. Vite fait, tu vois, on... on... en enfin, balle, mais là, là ouais, j'avoue qu'il est, qu est stylé très... Alors, on rappelle que, euh, encore une fois, leur stratégie, c'est d'avoir quand même des clubs très populaires dans leur pays historique. Mmh. Béchiktas, si vous ne connaissez Exactement. pas, c'est un des top 3, je pense, clubs les plus populaires en Turquie. Ouais, à Tassara, il y a souvent juste après... Ah, ouais. site Besiktas, hein. Donc, très, très gros club. Encore une fois, le trailer, je pense qu'il est fait pour séduire les fans du club, tu vois, parce qu'il y a plein de rêves il y a plein de rêves un peu comme le trailer de Monaco, il y a plein de rêves Donc là, franchement, pour l'instant, il continue. Pour moi, la stratégie est bonne. Donc oui, euh, Bigby, il a dit, UFL enchaîne les annonces dernièrement, plus le gameplay en janvier, bientôt une sortie. Bah moi, j'avais dit, je parie sur euh, premier trimestre. Voilà, je parie. Ouais, sur moi, trimestre. je dirais premier premier semestre. Je sais pas, mais je pense que c'est 2022, Bigby. Euh, j'ai pas compris euh... Dark ton j'ai pas compris ton allusion comme le il e football un et comme euh... mais moi moi Dark je te le redis je sais pas ce qu'il découne en pense parce que j'avais eu un débat avec Dark sur Twitter mmh. moi je suis je suis prêt à parier ma voiture mais même plus c'est pour moi il y a 99,9% de chance que tu vas voir, tu vas rigoler. Que eFootball sorte sur Unreal Engine 4, c'est sûr. Moi, je sais pas, franchement. Qu'est-ce que tu en penses peut, moi, Tu penses qu'il peut sortir au printemps très très bon sur Unreal Mais ah. c'est impossible. Si tu non, connais un minimum la... le jeu vidéo, c'est impossible. Je pense, moi, par rapport à eFootball, franchement, je, je le jugerai bien évidemment au printemps et je verrai, enfin, et j'attendrai vraiment beaucoup de lui, peut-être la saison prochaine. Hein. Même là, du Salut frérot. Salut Durandil. Durandil le boss. Lui au moins il connaît. La, la connue elle est incroyable. Toi en fait. je te pose On une question, tu connu. pars dans un truc qui n'a rien à voir. Ouais ouais je suis désolé je pars en cacahuète mais euh, non c'est... Je vais poser la question à Durandil. Durandil, je viens de, je viens de dire juste avant que tu arrives que pour moi il y a 99,9% de chances que... E football au printemps version 1 sort sur Unreal Engine 4, parce que là on me dit sur 5, non pour moi c'est impossible que ça sorte sur le 5 bah oui c'est obligé oh Ouais, je ne pense pas moi que le impossible. 5 je ne sais, sais pas quels sont leurs plans peut-être qu'ils avaient envisagé de faire ça avant ils n'ont pas réussi, peut-être par manque de temps ou quoi, hein. ça, ça arrive on va dire mais là, bah là oui. ouais, voilà on cas est d'accord Durandil c'est tellement ouais. logique, et UFL euh, je me pose la question, c'est dommage qu'il n'y a pas Monsieur Quinton qui connaît aussi très bien mais je crois qu'ils n'ont mmh. pas dit si ce serait sur le 4 ou le 5. Mais je pense que ce sera sur le 4 aussi. Je n'ai pas aucune idée. Mais en tout cas, les, les images de Matrix qu'on a eu récemment, Luthor… C'était sur le 5, justement. C'était l'œuvre 5. Hein, oui. C'est un délire. Hein. Alors, ouais. j'ai trouvé ça très beau. Par contre, petit bémol, je ne sais pas ce que, si tu as vraiment testé. Je trouve mmh. que les animations des persos et des collisions, je n'ai pas trouvé ça euh, si réaliste que ça. Après, fait, je fais le pin ailleurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas trop fait attention Ouais, est-ce que je j'ai pas trop fait attention moi j'ai juste pris une claque de ouf hein. je pense ah oui, réellement à chaque fois c'était la vraie vie quoi j'ai fait une vidéo dessus juste avec la, le début il y en a ils croient que ils ont cru que c'était le film mmh, mmh. c'est super réaliste hein. c'est super bien fait et, et ouais bon je pense que PES ce sera le 4, hein. après avoir pour les années les années ah, prochaines ça viendra au 5, c'est sûr non mais ça viendra au 5 surtout que le mmh. le passage du 4 au 5 est simplifié mais je ne les vois pas du tout passer au 5 tout de suite. Ouais, et tu as, as justement, Luthor, il y a Brill Goodspeed, qui nous dit l'expert d'Unreal invité chez Quinton et optimiste. C'est vrai que les gars, on vous conseille d'aller sur la chaîne de M. Quinton. Et il avait fait une super vidéo justement ouais. sur l'Unreal avec un spécialiste en la matière. Ouais, je mais Brill, rappel, rappelle-moi, de mémoire, il ne dit pas que ça va être dès maintenant. Il est optimiste. Oui, moi aussi, je suis optimiste. Mais pas tout de suite. Mmh. Mais, mais vraiment, mais... moi, ça m'étonnerait a... de fou. Après, est-ce que c'est vraiment là le problème On peut peut-être oh, lancer bon un là, petit débat ce là-dessus. <rire> c'est ça C'est ça le problème, c'est mmh. pas le moteur graphique. Parce que là, même si le jeu était magnifique de fou euh, comme Matrix, mmh. si le gameplay, il est, il est comme il est, bah non, c'est claqué au sol. Non, a... en fait, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de, de carences, de... tellement de fonctionnalités qui... Qui... qui ne fonctionnent pas, justement. Hein. <rire> Super phrase euh, pour moi, c'est pas ça qui fait que, tu vois, Luthor. C'est vraiment toute la stratégie est et on est, il y a beaucoup de zones obscures. Hein. Moi, aujourd'hui, quand, quand on débat avec des amis ou même sur Twitter autour de, de, de, du football, moi, je n'ai pas trop de réponses à apporter, euh, tu vois, Luthor. Je suis plutôt dans le délire. Jean-Michel, ce pas d'avis, non Non, ce n'est sont... pas pas d'avis, j'ai mon avis, je l'ai do... déjà donné. Pour moi, en fait, il y a tellement de zones d'ombre tellement de... Bon, on ne sait rien en vrai que c'est très dur de se prononcer et de se dire, voilà, on sait ce qui s'est passé, ça va être ci, voilà la justification, cause, effet, non. Là, là, pour l'instant, c'est juste qu'ils sont capables de revenir et de rehausser le truc niveau gameplay. Et voilà, si, si on doit tout recommencer. Expérience ouais. utilisateur, contenu, tu vois, bon, tu connais. Hein. Ouais, je, on connaît, on connaît. <rire>